Coucou tout le monde, c'est Princesse, bienvenue dans ce nouveau Zoom, aujourd'hui Winnie l'ourson. Winnie est un ourson en peluche obsédé par le miel. Et très lent dans Kingdom Hearts, mais ça c'est un détail. Il a été créé par Alan Alexander Milne, qui a eu l'idée de créer la forêt des rêves bleus en son fils Christopher, qui est la version anglophone de Jean-Christophe, jouer et raconter des histoires avec ses peluches. Le personnage de Winnie, lui, est venu lorsqu'il écrivait ses premières histoires en se promenant au zoo de Londres avec son fils. Un des animaux les plus célèbres du zoo était une ours femelle du nom de Winnie. Winnie l'ourson a obtenu en 2006 son étoile sur le Walk of Fame. J'espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire. On se retrouve bientôt paysans, Je vais vous emmener Sur Suivez-moi, venez suivre.